J'ai envie de demander à monsieur Marc Margelidon de nous rejoindre sur la piste, je dirais. Vous, vous êtes vice-président de France Patient Expert Addiction. Vous êtes ce que l'on appelle un patient expert, en adeptologie. J'ai envie de vous poser la question, c'est quoi, déjà, euh, racontez-nous un peu qui vous êtes et c'est quoi un patient expert Ça marche Il marche Oui, oui, ça marche. Euh, bonjour à tous, euh, je vais essayer d'être clair pour concis. Euh, D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Euh, je vous remercie également parce que sans vous, je ne serais pas là euh, aujourd'hui. Puisque... <rire> je prends <mais>, toute la mesure <rire> de la question. Parce qu'elle m'a invité de passer sous le tram tout à l'heure. Je ah, pensais que c'était par rapport à l'accompagnement. Non, non, non, non, non. C'est une forme d'accompagnement en tirant quelqu'un pour éviter qu'il se fasse écraser. Euh, donc je m'appelle marc Marjolidon, moi je suis cadre technique dans, une, dans un groupe d'assurance. Euh, vous direz, qu'est-ce qu'un assureur fait parmi nous euh, vous allez vite comprendre je suis membre de la société française de la Croix Bleue, je suis au conseil d'administration je suis aussi membre de la CAMRUP, la coordination des associations mouvements mouvement d'entraide reconnue d'utilité publique je suis vice-président de l'association France Patient Expert Addiction, on commence à cerner le problème, et je suis patient expert en addiction, pourquoi tout ça tout simplement parce que je suis un ancien malade alcoolique et je l'affirme aujourd'hui au effort, je suis guéri L'alcool n'est plus du tout un problème pour moi. C'est sorti de ma vie, c'est sorti de... de, de... C'est sorti, voilà. L'alcool, c'est fini. Quoi. Ma relation avec ce produit est complètement terminée. Euh... Elle m'a permis, malheureusement, de divorcer d'avec mon épouse. Elle m'a permis aussi de divorcer d'avec elle-même, parce qu'elle allait m'embarquer très loin. Et je voudrais croire que quand on me parle d'alcool... Euh... Alors, c'est paradoxal, parce que <rire> la preuve, c'est que j'en parle. Euh... Sauf que comme produit euh... à utiliser, j'allais dire... Euh en ce qui me concerne, maintenant, ça, ça ne me fait strictement rien. Euh, c'est complètement sorti de ma vie, c'est pour ça que je parle de guérison. Je l'avais expliqué dans un, dans un livre qui s'appelle euh, Un autre regard sur la maladie alcoolique, et vous allez comprendre pourquoi je suis patient-expert. Euh, c'est que... Au sortir de ce... De, de, je vais passer sur les détails, sur euh, le témoignage, sur l'alcool, comment ça s'est passé, etc. C'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, à mon avis, c'est, un, c'est de s'en être sorti, parce que... On parlait, j'aime bien le mot cohorte, euh, comme vous le tout à l'heure, malheureusement, la cohorte des gens qui s'en sortent et qui s'en sortent bien, on n'est pas très très nombreux, et ça je le regrette. Il euh, y a peut-être des choses à faire aussi de, de ce côté-là dans ce pays. Alors, j'allais dire la chance, je ne sais pas si c'est lié à la chance, mais euh, moi j'ai jamais perdu mon emploi. Euh, j'ai rencontré des gros gros problèmes qui avaient un lien très direct avec mon emploi hein, puisque à l'époque on ne parlait pas de ça dans les années 95, 80, dans ces eaux-là. Euh, c'était un problème de, de harcèlement moral euh, à mon travail. Ce n'était pas lié à l'entreprise, c'était plus lié à un individu. Hein. donc Ce qui m'a conduit moi, à sombrer littéralement pour tout un tas de raisons, en plus annexes et qui m'ont amené vers ce que j'appelle un enfer de trois ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Et donc, moi, ça m'a interpellé parce que euh, mon métier, je suis formateur, euh, une de mes missions principales dans mon job, c'est la formation. Et euh, je me suis dit, mais comment toi, tu as pu arriver à sombrer dans ce truc-là euh, T'étais le standard classique, euh, tu as fait un peu d'études, euh, voilà, tu as trouvé un job. Euh, je ne vais pas en plein de mon job, hein, euh, même pas exagéré. Euh, je me suis marié, j'ai un enfant, j'allais acheté une maison, enfin bref, euh, standard assez classique. Et puis du jour au lendemain, boum, bradadoum. <rire> comme on dit chez nous, euh, ça s'est tout effondré. Et c'est comme dans le film, je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, C'est une époque formidable, euh, où je ressemble un peu à Gérard Junior, c'est-à-dire du jour au lendemain, boum, tout s'effondre et on se retrouve à la rue. Euh... Alors ça m'a interpellé, ça, quand euh, j'ai repris pied, et je me suis dit, comment ça se fait Il faut que je comprenne tout ça. J'ai déjà un peu avancé au cours de mes divers passages dans les euh, structures de soins, diverses et variées, que j'ai pu euh, côtoyer, et je me suis dit, bon, mon vieux Marc... Euh, T'essaies de comprendre, maintenant tu as compris pas mal de trucs, mais on va essayer d'aller plus loin. Euh, comme toi, ton dada c'est un peu la formation, et eh ben, écoute mon pote, tu vas te former. Et puis tu vas essayer de comprendre un peu pour aller plus loin. Donc euh, j'ai commencé par un cursus d'expertise en relation d'aide et euh, soutien psychologique. Euh, comme en plus j'étais élu au CHSCT dans mon entreprise, j'ai eu quelques facilités pour suivre des formations. J'ai suivi une première formation en pratique addictive à la faculté de médecine à Clermont. Je vous précise, je viens de Moulin dans la Nièvre. Vous connaissez Moulin Oui. Vous voyez où ça se trouve La plus belle petite ville du monde. Ça vous parle euh, J'ai donc passé un D.U. en 2007. et Ma thèse, je l'ai un petit peu vulgarisée pour en faire donc le livre de, je parlais tout à l'heure, qui s'appelle « Un autre regard sur la maladie alcoolique ». Où Je parle un petit peu de l'histoire de l'alcool hein, parce que c'est indissociable de l'histoire de l'humanité. L'alcool, il suit l'homme depuis qu'il s'est mis debout. Euh, je parle un petit peu aussi de comment on peut arriver à se sortir de, de, de cette situation en mettant en place un certain nombre de choses. Hein. Alors Les acteurs de santé vont, vont reconnaître mes propos. Il faut devenir acteur de sa prise en charge, acteur de soi-même, et mettre en place trois clés essentielles... Euh, qui n'ont rien à voir avec la volonté, parce que ce n'est pas au niveau de la volonté que ça se joue, mais c'est plutôt le désir, la motivation et l'envie. L'envie de changer de vie, comme on dit souvent. Euh, donc tout ça, je décline effectivement dans, dans ce livre. Je parle aussi un petit peu de la guérison, genre, je l'évoquais tout à l'heure. Euh, et j'ai continué donc mon chemin dans, le, dans les associations. Et puis, il y a quelques années, on a parlé des patients experts, et on y arrive. Et euh, j'ai dit, tiens, ce serait peut-être pas mal, ça. Euh, et j'ai donc euh, été suivre un deuxième DU à la Faculté de médecine de euh, Paris, euh, à l'hôpital Georges Brousse, à l'époque, euh, avec le professeur euh, Michel Reynaud, donc euh, un nom qui doit parler à certains d'entre vous. Et euh, bah, j'ai passé donc ce DU. Alors, euh, je dois dire que là, c'est quand même... Euh, en ce qui concerne les patients experts, les patients experts, hein, experts ce n'est pas une invention de la dictologie. Hein, ça existe dans d'autres d'autres pathologies et la dictologie est venue se greffer. Euh, par contre euh, là je veux dire que le professeur Brénaud au moins dans son unité euh, a ouvert les portes grandes euh, aux gens des associations et ce qui nous a permis un certain nombre de pouvoir, euh, bah, pouvoir aujourd'hui euh, dire que nous sommes devenus des patients experts. Alors notre rôle euh, en tant que patient experts n'est pas d'être un super accompagnateur parce que parfois on, on, on, on se méprend un petit peu non, notre rôle, c'est plus d'intervenir dans la mise en place de programmes d'ETP, dans la mise en, preuve, mise en place, pardon, je vais arriver, euh, des politiques de soins pour venir en aide dans les structures de soins euh, au personnel soignant, enfin de, de, de pouvoir aller discuter avec les, euh, les institutions, les pouvoirs publics et de porter aussi la parole de, du monde associatif, du monde bénévole. Sachant qu'il y a une partie des patients experts qui souhaitent plutôt voir ça sur un volet professionnel. Moi, à titre personnel, ça me semble un petit peu compliqué. Mais bon, chacun, chacun fait comme il veut. Là, je vais utiliser un autre mot que vous devez connaître qui s'appelle le choix. Euh, quand je dis le choix, ce n'est pas anodin, puisque moi j'ai fait le choix d'une vie sans alcool. Et croyez-moi, euh, la fête est plus folle sans alcool. Et euh, aujourd'hui, s'il y a bien un shoot que je prends, ça s'appelle la vie. C'est-à-dire que la vie est tellement belle que ça serait bête de l'avoir perdu relativement tôt. Et un élément important aussi, je suis père de famille. Et euh, croyez-moi, euh, le fait d'avoir euh, mis un terme avec cette relation, avec ce produit, euh, j'avais déjà une relation forte avec mon fils. Mais il se trouve que les aléas de la vie ont fait que, après que j'ai pu me sortir de ce problème, mon fils est venu vivre avec moi. Je crois que c'est la plus belle expérience du monde. Je crois que c'est ce qui est le plus merveilleux. Au-delà de tout ce qu'on peut parler, euh, le, le métier de, si je puis dire ça comme ça, euh, être père de famille et puis euh, pouvoir euh, assumer, euh, c'est énorme. Et le retour, il est au centuple, au centuple. Quoi. Je veux dire, j'ai une relation, euh, une belle relation, voilà. Et je suis, euh, je suis très fier de mon fils parce que. Euh, tout se passe bien dans sa vie pour l'instant. Euh, J'étais encore chez lui dimanche euh, avec sa compagne dans la maison qu'ils viennent d'acquérir. Donc euh, ils, ont, ils ont du boulot tous les deux. Ça n'a pas été facile mais ils y sont arrivés. Et, euh, je pense qu'il a suivi l'exemple de son père, il s'est battu. Et euh, ça me paraît important. Donc au moins pour ça, et pour d'autres raisons aussi, mais celle-ci, ça valait vraiment le coup de se battre. C'est quoi exactement un, un patient expert Vous venez accompagner euh, des gens qui sont euh, euh, qui ont des problèmes d'alcool de substances illicites ou est-ce que du coup vous accompagnez plutôt les structures, comment ça se passe c'est quoi euh, du coup euh, cette notion de patient expert la notion de patient expert elle est la reconstruction hein, pour l'instant, hein. donc euh, nous à la Cabrup on l'a défini, on a écrit ce qu'on appelle une démarche patient expert euh, mais comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas voir le patient expert comme super accompagnant. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir avec une carte bleue, euh, j'étais volé, et puis euh, dire on va on va aider euh, un peu mieux les gens que les, que, que les autres. Non, c'est complètement faux. Le, le, le rôle et des, des, des, la mission principale dans les, les, les mouvements d'entraide, euh, je vous ai dit que j'étais de la Croix Bleue. Est-ce que vous connaissez la Croix Bleue Je regarde autour de moi, au fond de la salle. Vous connaissez les alcooliques eh bien, c'est pas ça. Pas du... Mais la finalité est la même. C'est-à-dire qu'on propose euh, de l'entraide, euh, une main tendue, pour ceux qui sont dans la souffrance. Et vous avez utilisé tout à l'heure, je ne sais plus qui, le terme « entourage ». C'est pas uniquement le malade, c'est aussi le malade et son entourage. C'est prépondérant. Quelqu'un parlait ce matin de, aussi de, de, de l'analyse systémique, c'est-à-dire euh, analyser le système c'est quand même plus facile pour pouvoir tendre la main quand on regarde un petit peu le système, comment il fonctionne. Parce que les dysfonctionnements, on peut arriver à les cibler. Alors Un, un patient expert, ça va, ça va avoir, si je puis paraphraser, cette expertise. C'est-à-dire que le patient expert, il a son savoir euh, expérientiel, du fait que les patients experts sont d'anciens malades, comme moi qui ont... Euh, une relation qui est terminée avec, avec un produit, je dis un produit, hein, parce que ce n'est pas spécifique à l'alcool, ça existe aussi euh, en tabaco, ça existe aussi en toxico, enfin tout au moins à France Patient Expert, nous sommes sur le champ large des addictions. Pourquoi on est sur le champ large des addictions Vous le savez, très rapidement, l'addiction c'est le chapeau. Ça a été expliqué ce matin, l'addiction c'est trois facteurs, un individu, un produit ou pas produit, et un environnement. Ok, donc à la limite, le produit, on s'en fout, que ce soit l'alcool, le tabac, la toxico, les écrans, le sexe, tout ce qu'on veut. Ce qui compte, c'est de s'intéresser effectivement à la globalité. Et ce qui est le plus prépondérant, c'est vraisemblablement l'environnement. Et le chapeau en plus supplémentaire, c'est la souffrance. Parce que qui dit addiction, dit dépendance. Qui dit dépendance, dit souffrance. Souffrance et co-souffrance. C'est pour ça que je parlais effectivement de l'entourage. Donc ça, c'est important. Et tout ça, effectivement, les patients experts, ce savoir, que je suis en train de vous dire, entre guillemets, ce savoir, hein, restons modestes, euh, ben ça, c'est plus le savoir expérientiel, c'est le savoir, entre guillemets, scientifique. C'est-à-dire tout ce que l'on a pu acquérir au sein des formations. C'est pour ça que le patient expert ne doit pas être vu comme euh, super accompagnant, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est plus d'être à côté, avec, effectivement, l'ensemble des partenaires. Parce que la preuve aujourd'hui se colloque. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on va pouvoir être efficace dans le monde des addictions C'est qu'un, on va travailler tous ensemble. C'est ce que je développais d'ailleurs en troisième partie de mon livre. Et deux, euh, on, on va être unis par rapport par rapport à, à, à tout ça et on va se connaître. Là, je vois j'ai des gens que j'ai reconnus euh, tout à l'heure. On s'est croisés, on a discuté. C'est hyper important. C'est hyper important euh, que, par exemple, je rencontre des gens de la Fédération Addiction, que je rencontre la Mille des K, que la Mille des K nous connaisse, que vous nous connaissiez, que tout le monde se connaisse. Je veux dire, je fais bien le distinguo entre mon job, moi mon job, hein, je travaille, dans, je vous l'ai dit, dans un groupe d'assurance. Hein. Euh, ma première mission, c'est d'être un facilitateur, puisque je suis assistant technique, pour le réseau commercial. En clair euh, je me bats contre les gens qui sont à côté, ça s'appelle des concurrents. Si je peux leur piquer des contrats, eh ben moi je vais aider mes collègues à piquer les contrats. Soyons très clairs. Ça, ça s'appelle la jungle. Et là, quand on parle effectivement de performance, d'efficience, et je pourrais utiliser d'autres termes, c'est pas mal. Par contre, dans mon deuxième milieu, qui est le milieu des addictions, en tant que bénévole, en lien avec les partenaires, justement, autour de moi, ce ne sont pas des concurrents, ce sont des partenaires. Et ce qui importe' c'est effectivement qu'on bosse ensemble. Pourquoi Ça a été expliqué ce matin, quand on voit 73 000 morts du tabac, 41 000 morts pour l'alcool. Deux euh, premières causes évitables dans les cancers. Hein. Les chiffres sont assez élevés. Hein. C'est quasiment... Euh, je crois que ce n'est pas tout à fait deux... Euh, enfin bon, bref, peu importe. Mais ça fait partie des causes évitables. Ça fait partie des premières causes évitables de morts précoces. Mince Là, on est sur d'autres enjeux qu'aller piquer le client d'à du, euh, du côté. On est sur des enjeux de santé publique. Donc, ça me semble capital qu'on soit ensemble. Et en plus, le, le, le volet aussi qui est important chez nous, c'est le volet prévention. Et ça a été démontré tout au long de la journée. La prévention, c'est un peu le parent pauvre chez nous. Et ça, je le regrette. On ne fait pas assez de place il n'y a qu'à écouter ce qu'a dit le ministre de la Santé, euh, Mme Buzyn, il y a quelques temps, euh, dans une émission, suite à, au passage d'un film sur une euh, personne qui avait un problème d'alcool, une femme en l'occurrence, qui a dit qu'il fallait qu'on s'attaque sérieusement à ce problème. Ça a fait une levée de bouclier à l'Assemblée et au final, c'est notre président de la République qui a dit, je cite, vous n'allez pas faire chier les Français avec ça. Ou emmerder, oh, peu importe, c'est le même terme. Vous voyez à peu près où ça se situe, le combat. Là, pour le coup, si on parle de combat, il est à ce niveau-là. Il, il est à démontrer que on n'est, par exemple, pas absolument pas contre la viticulture, ce serait complètement con. Ça, ça présente aucun intérêt, puis ce n'est pas l'objectif, c'est du, du ressort économique. Par contre, ce, que ça, ce qui est produit par la viticulture, malheureusement, ça a un impact en termes de santé publique, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on agisse. Qu'on comprenne qu'on ne veut pas interdire... Moi, je ne suis pas là pour interdire aux gens de boire d'alcool. L'alcool, c'est un produit de plaisir. Qu'on reste dans le plaisir. Quand on est dans la dépendance, on est dans le déplaisir. Le seul plaisir qu'on trouve, grosso modo, c'est où est-ce qu'on va aller, à quelle épicerie du coin à 10h du soir, je vais pouvoir trouver du produit pour éviter le syndrome de demain. En gros, c'est à peu près ça. Donc, quand on est devenu dépendant, évidemment. Donc, vous donc voyez, ça, le, le rôle du patient expert, c'est, j'allais dire, c'est un peu comme dans mon job, ça serait d'être un peu un facilitateur, quelque part. une question euh, Oui. Vous parliez justement de... De partenariat, moi ça m'intéresse beaucoup, euh, parce que c'est vrai qu'on accompagne euh, des gens qui rencontrent euh, des problématiques de santé diverses et variées, mais qu'il y a certaines thématiques qui reviennent un peu plus souvent, et que les patients experts, je pense, sont un, un super appui pour nous, notamment dans le cadre d'accompagnement collectif, parce qu'on développe aussi des actions collectives, euh, et euh, je me demandais s'il y avait un maillage territorial euh, important euh, sur le, le réseau euh, euh, patients experts addiction, sur d'autres thématiques et euh, si on pouvait avoir des éléments de connaissance de, de ce maillage pour éventuellement prendre des contacts euh, Sur le maillage, euh, j'aurais tendance à vous dire, on est pour l'instant peut-être pas assez nombreux. Euh, comme je vous l'ai dit, moi en plus je suis bénévole, hein, donc euh, bah, pour situer pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai posé une journée de congé, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, deux pour pouvoir arriver hier soir. Euh, donc il y, y a à la fois euh, le côté, j'allais dire, euh, expérientiel, le fait qu'on ait connu, le fait que le côté bénévole nous donne une approche euh, je dire un petit peu différente, peut-être en termes d'empathie encore, euh, par rapport au, au monde médical, médico-social. Pour autant, complément, euh, ce sont des mondes qui sont complémentaires. Sur un maillage territorial, je pense qu'il faut être un petit peu patient, parce qu'on est empêtré en ce moment... Euh, sur la terminologie du patient expert, patient expert, patient père, accompagnant, enfin bon j'en pensais des meilleurs, et sur le fait que ce que l'on appelle la certification, euh, moi ma crainte aujourd'hui, et je l'ai dit à notre association France Patient Expert, et euh, je le redirai dans un mois, il euh, faudra peut-être qu'on arrête de nous demander maintenant d'avoir des diplômes, des valises et des comptes. Parce que là, le, le, les patients experts que je connais, on vient avec des valises. Quoi. À un moment donné, c'est bien de passer des diplômes, mais on a peut-être autre chose à faire que passer des diplômes. Quoi. Ça ne fait pas tout, les diplômes. Hein. On peut avoir un super discours scientifique et puis après, on est confronté aux réalités de terrain. Hein. C'est un peu comme dans une entreprise, vous avez un discours, on vous dit, il va falloir vendre tant de contrats, il faut faire ci, il faut faire ça, mais si c'est discuter par en haut. Alors quand on est en bas, c'est un petit peu plus compliqué parfois. Il y a d'autres modalités de reconnaître. Et l'expérience est un moyen aussi de valider euh, ses compétences. Alors on pourra la valider d'une autre manière, effectivement. Est-ce que dans la salle, il y a des questions par rapport à la journée c'était pas par rapport à la journée, c'était par rapport à l'intervention. Oui, oui. <rire> Bonjour, Elisabeth euh, euh, Berré, oui, moi je suis assistante de service social des personnels au ministère de la Justice et je voulais entre autres vous dire sur l'intervention de la CARSAT et notamment sur euh, l'écueil enfin, que vous avez soulevé en termes d'interruption et effectivement, euh, je, comprends, je comprends toutes vos difficultés et du coup je voulais partager un petit peu de mon expérience pour vous dire que, euh, voilà, euh, donc moi j'interviens auprès de tous les personnels du ministère peu importe leur statut à partir du moment où ils sont de paye du ministère euh, je dis ça parce que ça a son importance, euh, puisque en fait euh, j'ai la chance du coup d'intervenir quand les agents sont en, heureusement, en poste, aussi en arrêt, quand ils partent à la retraite et aussi quand ils sont plus là, euh, puisque j'interviens auprès de la famille et des entourages. Et euh, j'ai notamment le cas en ce moment euh, d'une situation que j'ai accompagnée euh, quelques mois malheureusement, puisque l'avion vient de nous quitter. Et la famille, on se met à disposition de la famille, justement, suite à ce décès. C'est un décès qui fait suite à une pathologie alcoolique. Euh, donc, je vais rencontrer prochainement la famille. Donc, je veux dire aussi que c'est l'accompagnement continue, aussi, après la famille. Et l'accompagnement va aussi continuer auprès de son collectif de travail, puisque c'était un agent qui était sur l'établissement depuis 30 ans. Euh, donc un, un, un pilier, je dirais, de son entreprise. Sa pathologie était connue de tous et euh, était plus ou moins intégrée euh, euh, des adaptations euh, avec un poste particulier. Il y avait aussi euh, un attachement émotionnel fort qui avait du coup suscité euh, peut-être des adaptations un peu, je dirais, subjectives peu, euh, le concernant. Euh, toujours est-il que ce décès impacte euh, aussi fortement euh, ses collègues et donc on, on va euh, effectivement prendre un temps de parole en lien avec le médecin de prévention et la, la psychologue euh, des personnels pour accompagner ce collectif parce que malheureusement déjà il y a d'autres collègues qui sont concernés par cette problématique. Et aussi pour dire que, effectivement, on... c'est une forme de prévention, je dirais, un peu inversée, puisque malheureusement, c'est l'expérience de, de, de la prévention maternaire, ou... de... en fait. Oui, presque, mais on reprend de la primaire, du coup, mmh. <rire> puisqu'on repart sur... Donc voilà. Et, et je voulais juste <rire> souligner qu'en euh, termes de, de prévention, pour le coup, la primaire, on a un accord systématique de signalement entre le service social et personnel, et euh, les ressources humaines sur toutes les situations d'arrêt maladie de plus de 30 jours, sans savoir si on est dans un contexte d'addiction ou pas, mais systématiquement, le service social du personnel se met à disposition des agents, et bien souvent, c'est à cette occasion que l'on euh, peut découvrir euh, ce type de situation. Voilà. C'est une super offre, on a à peu près la même à 60 jours, hein, <rire> euh, parce qu'on est sur tous les assurés oui. du régime général, donc c'est un peu compliqué de se positionner... Euh... Très tôt, mais en effet, euh, l'arrêt de travail et ou les arrêts itératifs hein, aussi, euh, c'est-à-dire qu'on peut avoir des arrêts d'une semaine qui euh, se reproduisent très régulièrement, peuvent être aussi un signe et un... Un indicateur de la nécessité de faire une offre sur le sujet ou sur un autre, d'ailleurs. Effectivement. Et puis, du coup, en parallèle de l'accompagnement de l'agent, on accompagne aussi euh, l'entreprise, puisque bien souvent, il y a des questions sur le retour. On est aussi souvent le seul lien. Vous euh, parlez tout à l'heure hein, de, de, de, de la nécessité d'avoir un contact quand on a des agents qui ont été absents pendant des mois, voire des années. Euh, du coup, comment on prépare ce retour à l'emploi Et souvent, on est le seul lien euh, pendant toute cette période entre, euh, entre le milieu professionnel euh, et l'agent. Et euh, c'est ce qui peut permettre à certains moments de, de préparer les choses, on va dire, un peu plus en douceur.